Au-delà de, de ce phénomène de mode, puisque tout le monde parle de big data, de données, de fast data, euh, de vrais enjeux, à la fois pour nos métiers, à la fois pour euh, notre écosystème. Pour les assurances, votre regard, quels enjeux principaux en matière de data Les data sont absolument indispensables. Quand on est assureur, il faut des données. Mais si le big data devait permettre une personnalisation encore plus optimale, en distinguant ce qui est personnalisation d'individualisation, moi je pense que la dimension éthique est absolument nécessaire. J'ai l'habitude de dire que c'est le moment de réenchanter l'assurance et de revenir à ses sources, c'est-à-dire des gens qui se mettent ensemble pour affronter un péril futur. Pour l'assureur, l'intérêt des données est beaucoup plus dans la qualité d'indemnisation, dans le service au niveau de la gestion, dans son métier traditionnel. L'éthique, pour le moment, eh bien, ça consiste à définir ensemble quelles sont nos valeurs sur le plan de la société, et quelle est la hiérarchie entre ces valeurs Et on en est là, on en est au début. Quatre règles éthiques. En tout cas, pour l'assurance, S'il si un régulateur autorise l'utilisation d'algorithmes qu'on n'est pas capable de comprendre, alors là, je peux disparaître. Deuxièmement, inscrire. Ce qui se passe dans l'histoire de vos institutions. Ne pas penser obligatoirement disruption, que tout s'écroule. Non, trois, l'assurance est une science et un art. Mais la meilleure manière de faire faillite dans l'assurance, c'est d'oublier que c'est un art. Et l'art, c'est l'art d'utiliser la science. C'est l'art de garder son jugement. Quatrième règle avant, ou si vous êtes déjà engagé, dans des opérations coûteuses, extrêmement lourdes, autour des données. C'est d'avoir au sein de vos institutions un comité qui réfléchisse à « oui, mais pour en faire quoi ?» c'est intéressant de voir comment ont évolué le traitement des données. Pour beaucoup de personnes, les théories de l'évolution viennent de la découverte des fossiles, mais pas du tout. On avait les fossiles, on ne savait pas ce que c'était. Et puis il y en a qui se sont dit, mais il y a peut-être quelque chose derrière toutes ces données. Il y a peut-être un ordre, et ça s'appelle la systématique. Donc je pense que la systématique, enfin, je jouer un rôle très important, la systématique c'est comment on est capable de traiter ces données et d'en restituer une classification. Regardez avec ce qui se passe sur l'intelligence artificielle. Il y a un triangle aujourd'hui entre l'intelligence artificielle, le cloud, et le IoT, Internet of Things, c'est-à-dire les objets connectés, qui va extrêmement vite. Ça va extrêmement vite. Alors la bonne nouvelle dans les études que j'ai vues, il n'y a pas tant de monde que ça qui est très en avance dans tous ces domaines-là. Mais ça va changer certainement très vite. Donc il faut être vigilant. Mais être vigilant, c'est pas se précipiter et faire n'importe quoi. C'est pour ça que ce genre de réunion et les échanges que nous avons sont absolument essentiels.